Aujourd'hui le 19 décembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Koupiansk, à la suite d'un tir de l'artillerie russe sur l'accumulation de main-d'œuvre et d'équipement militaire des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies d'Ivanovka, de la région de Kharkov et de Novoslovskoye, République populaire de Luhansk, plus de 20 des militaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie et deux véhicules ont été détruits. La direction Kranolimansky, des tirs d'artillerie ont infligé une défaite aux unités des forces armées ukrainiennes, concentrées dans les régions de Stelmakovka, et Yadibrova de la République Populaire de Lugansk et dans la région forestière de Sorebriansky. Outre, quatre groupes de sabotage ukrainiens ont été détruits dans la zone de la colonie de Rozovka de la République Populaire de Lugansk. Les pertes au total de l'ennemi dans la direction Kranolimansky se sont élevées à 70 militaires ukrainiens, de véhicules de combat blindés et de camionnettes. La direction de Donetsk, à la suite d'actions offensives, les troupes russes ont occupé des lignes plus avantageuses. Les tirs d'artillerie ont contrecarré les tentatives de l'ennemi d'effectuer une reconnaissance au combat des positions des troupes russes en direction des colonies de disputées, Novogorodskoï, Vodianoi, Naskoï et Novelskoï de la République populaire de Donetsk. 230 militaires ukrainiens, deux chars, trois véhicules de combat blindés et trois voitures ont été détruits en direction de Donetsk en une journée. La direction sud de Donetsk des tirs d'artillerie et des actions actives des troupes russes ont vaincu les groupes tactiques de la compagnie de la 72e brigade mécanisée et de la 108e brigade de défense territoriale des forces. Armées ukrainiennes, qui ont tenté sans succès d'attaquer dans les zones de la colonie de novo mikhaïovka et novo de la République populaire de Donetsk. Groupe de sabotage des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans la zone de la colonie de Nikolskoï de la République populaire de Donetsk. Pertes au total de l'ennemi dans cette direction se sont élevées à 80 militaires ukrainiens tués et blessés, deux véhicules de combat blindés, trois camionnettes opérationnelles et tactiques. Les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont atteint les points de déploiement temporaire d'unités de la 61e brigade d'infanterie âgée de la 124e brigade de défense territoriale, ainsi que de la groupe du Centre d'opération spéciale duc des Forces armées ukrainiennes, dans les régions des colonies de Constantinople de la République populaire de Donetsk, de Kherson et de Vlatanskoye de la région de Kherson. Outre, 56 unités d'artillerie des Forces armées ukrainiennes ont été vaincues sur des positions de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 139 districts. Cours de la journée, des systèmes de défense aérienne ont abattu huit véhicules aériens sans pilote ukrainien dans les zones des colonies de Mulovatka, Ploshchanka, Nizny de la République Populaire de Lugansk, Volnovaka, Nikolavka de la République Populaire de Donetsk, Priutnoï de la région de Zaporozhye et le Caire de la région de Kherson. Outre, si roquettes des systèmes de lancement multiples, Imar et Uragan ont été interceptés dans les zones des colonies de Sladekwa, de Baltzow de la République Populaire de Donetsk, Kromineya de la République Populaire de Lougansk et Lyubimovka de la région de Zaporozhye. Missiles anti-radar américains armes ont été abattus dans l'espace aérien de la région de Belgorod. Total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 344 avions, 184 hélicoptères, 2684 véhicules aériens sans pilote, 398 systèmes de missiles anti-aériens, 7159 chars et autres véhicules blindés de combat, 931 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3691 pièces d'artillerie de campagne et mortier ainsi que 7664 unités de véhicules militaires spéciaux.